good morning alle idan אל תשועה. אומרים אתמול, ב-2022, ש-100,000 בני ישראל אברהם, בן מרדכי, יסייע לכם. אם אתם רוצים לשלוח את המילים שלכם, אתם יכולים לשלוח את המילים שלכם. אם אתם רוצים לשלוח את המילים שלכם, אתם יכולים לשלוח את המילים שלכם. אם אתם רוצים לשלוח את המילים שלכם, אתם יכולים לשלוח את המילים שלכם. אם אתם רוצים לשלוח את Mishnah très simple. Si vous avez compris la mission précédente, alors là, ça va être vraiment du gâteau. Je vous avais dit que la mission allait devenir plus compliquée, mais ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Ça va plus bien. Probablement, c'est une répétition de la mission précédente, mais de manière beaucoup plus soft. Soif. Je traduis directement. Quelqu'un qui était il était thèmes avec Picard, c'est une femme intelligente, Picard, normale, et une rachette et une sourde. Qu'une sourde, elle n'est mariée que Midera Banane, comme on avait expliqué longuement déjà plusieurs fois. Maintenant, il avait deux femmes. En théorie, quelqu'un qui a deux femmes, il faut faire le hiboum à l'une, et on dispense l'autre. Ça, ça entend normal. Mais lorsqu'on a une qui est mariée Minatora, et l'autre qui est mariée que Midera Banane, alors c'est évident, on ne pourra faire le -boom que à celle qui est mariée Minatora, et pas à celle qui est Minatora, Midera Banane. D'accord C'est exactement le principe de la Mishnah, elle dit. Donc s'il avait une femme intelligente et une femme sourde, et après il décède et son frère va faire le Yiboum, si, bah, va la piquachat, le Yavam, il est parti, il se marier avec la piquachat, avec la femme intelligente. Mais bah, après, s'il décide de partir avec la kherechette aussi, eh bien, ça ne sert à rien, il n'a pas invalidé la au Ocheba arrive à la ou encore, son frère, il a décidé de passer avec la sourde, mais en deuxième position, eh bien, le pasalat à piquachat, il n'aura pas invalidé la femme. Le premier Yiboum, parce que le premier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la vraie mitzvah de Yiboum, et le deuxième, il a fait n'importe quoi. D'accord Il a eu une relation extra, sans aucun cadre de, de mitzvah. Donc il n'invalide pas la première. Par contre, si on avait fait le contraire, que le premier, yavam -e le Yavam a commencé à partir avec la sourde. Il a fait la mitzvah de Yiboum, et au lieu de commencer avec la vraie mitzvah de Yiboum, il a fait avec la mauvaise mitzvah de Yiboum, celle qui n'était que de Banan. Donc il s'avère que maintenant, il va se marier avec la Kheréchette. Il va faire le hiboum avec la Mais c'est embêtant. Il reste bloqué pour le moment parce que l'autre, elle attend qu'on fasse encore le hiboum. L'autre, la, la, la vraie femme intelligente. Elle n'a pas été acquittée avec la, le hiboum de la Et qu'est-ce qui se passe ensuite Donc le premier, il commence à partir avec la Et après, le chazar ou bat à la Et après, finalement, il décide aussi de se marier avec la femme intelligente. O Sheba va à la Ou encore son frère va partir avec la femme intelligente. Alors la M.V. dit, ben pas ça, l'état frère il aura invalidé la frère Pour quelle raison Le même principe, qu'on avait expliqué dans la M.V. précédente, euh, que, plus simple maintenant, pour le moment, c'est que le premier frère qui va avoir un rapport avec la femme sourde, alors elle est que marie que banan complètement, et, d'accord, marie que banan donc il s'est marié avec elle, mais... Pour le moment, il faut encore acquitter l'autre femme, elle attend qu'on lui fasse le hiboum, l'autre femme aussi. Dès qu'on va partir faire le hiboum à l'autre femme, il va s'adhérer que maintenant, puisqu'elle est beaucoup plus imposante, elle a une vraie mitzvah de hiboum et la Torah. Il s'avère que finalement, avec qui on a construit la maison du frère Avec la deuxième Si on construit la maison du frère avec la deuxième, on ne peut plus prendre la première qu'on a prise. Donc, quand il s'est marié avec la frère Hachette, il ne pourra plus rester marié avec elle. Ok C'est le principe de la Mishnah. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la Natsalachah, Koltou, salah.